Salutations les vendeurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de mon top 3 et flop 3 livresque de 2022 il faut dire les grandeurs que durant cette année, l'année précédente je n'ai pas énormément lu malheureusement en partie à cause de, des études puisque j'avais un mémoire à rédiger, à travailler et en parallèle je devais aussi travailler donc j'étais un petit peu occupé entre ces deux univers, et au milieu, il y avait mes lectures, mes lectures plaisir, mes lectures de connaissances, etc. Et j'ai pu, on va dire, j'ai pu lire une, plus d'une trentaine de livres. Et aujourd'hui, les glandeurs pour choisir mon top 3 et flop 3 livresque de 2022, j'ai pris mon petit carnet, et ce carnet, il, et ce carnet, il date de 2016 ou 2017 c'était l'année où j'ai commencé à, à écrire tous les livres que je lisais. Et au fur et à mesure, je choisissais mes, mes tops et mes flops livresques de chaque année. Et en 2000, 2022, comme je, je l'ai signalé, j'ai lu 37 livres. 37 livres, il y avait un peu de tout. Hein. Il y avait des essais, il y avait des romans, il y avait même des comics, ce qui était inédit dans ma chaîne, et voilà, j'ai fait un, un peu de tout, j'ai lu un peu de tout, j'ai découvert plusieurs genres, etc., et c'était vraiment enrichissant. Et aujourd'hui, je, je vais vous donner les trois livres qui m'ont le plus, euh, plus marqué. Bon, ça ne va pas être un classement du moins bon au meilleur. Non, je vais juste donner les trois, les trois titres qui m'ont marqué, sans distinction. Alors, le premier livre qui m'a, on va dire, marqué... Durant, 2000, durant 2023, j'en ai lu pas mal, mais je dirais que « Les faux monnayeurs » d'Andrigitte était une, une lecture très, très passionnante parce que je découvrais non seulement le, le concept littéraire, la mise en abîme, mais aussi la plume d'Andrigitte. C'était la première fois que je que je lise André Gide et j'ai découvert on va dire un auteur qui sait manier qui sait très bien manier le verbe mais aussi qui qui cherche à déconstruire cette littérature classique et certaines certaines méthodes classiques et vraiment c'était intéressant intéressant dans la mesure où à la fin on rentre dans cette spirale ou ce cercle narratif qui qui fait la force d'une bonne mise en abîme. Donc oui, les faux monnayeurs d'Andrigite, je vous conseille ce texte si vous voulez appréhender ou connaître les, les artifices de la mise en abîme en littérature. Ensuite, j'ai lu d'autres textes. Il y avait par exemple « Soumission » de Michel Houellebecq, que j'ai bien aimé. Sauf que je ne vais pas le mettre dans mon top 3 livresque. J'ai aussi, aussi lu « Les fleurs du mal » de Baudelaire. Sauf que, comme vous le savez, ou peut-être euh, non, moi et la poésie, c'est un peu difficile par moment. Et il y avait un autre texte. Un autre texte qui m'a plu. Et c'est un, un, un essai historique. C'est la grammaire de civilisation par, euh, par brodel Et ce texte-là, chez les éditions Flammarion, très intéressant. Très intéressant comme texte, notamment pour ceux qui veulent découvrir ou avoir une... On va dire... Un, un panorama historique. Pas seulement l'histoire de la France, pas seulement l'histoire de l'Europe, non, l'histoire mondiale, universelle. Dans ce texte qui se, qui se scinde en trois parties, nous avons au début l'Afrique, donc l'histoire de l'Afrique résumée. Bon, même cette partie est scindée en deux grands, deux grands pôles, on va dire, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique musulmane. et Ensuite, nous avons l'Europe. C'est très riche, tant que il y a plein de, de parties. Chaque partie annonce la prochaine. Et enfin, nous avons la dernière partie, c'est celle de l'Asie. Donc, trois grandes parties qui s'entremêlent qui se complètent et qui nous donnent un aperçu général de l'histoire universelle. Donc la grammaire de civilisation par Fernand Braudel, c'est vraiment... c'était un coup de cœur. Je ne suis pas un expert dans, le, dans la littérature historique. Néanmoins, c'est un livre à lire, c'est un pavé qui fait presque 800 ou 900 pages, et qui a été rédigé par, par l'historien en vue de simplifier, de vulgariser l'histoire aux bacheliers. Voilà, les bacheliers du, de 1970 et 80, attention, pas ceux d'aujourd'hui. Sinon, le livre aurait, aurait fait une, une centaine de pages. Et le dernier livre, bon, c'est un peu difficile parce que me, me contourner à trois livres, c'est un peu difficile, mais je dirais « Guerre de lui faire Ferdinand Céline ». C'était, voilà, redécouvrir Céline, mon auteur préféré, dans un texte inédit. Guerre qui est passionnant. J'ai déjà publié une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la regarder pour mieux comprendre mon engouement pour Céline, ma passion pour Céline et surtout pour Guerre, qui est un livre assez assez proche de Voyage au, au bout de la nuit. Et pourtant, j'ai toujours dit que Voyage au bout de la nuit était le, le meilleur livre français de tous les temps, et le meilleur livre de Céline, et qu'après après, après Voyage au bout de la nuit, il y a eu une, un changement, un changement radical, chez Céline, dans son style et dans ses thématiques, alors que, dans Guerre, il revient, on ressent que c'est proche de, du texte Voyage au bout de la nuit et non pas de Mort à Crédit. Donc oui, Voyage au bout de la nuit est un texte plutôt... Voyage au bout de la nuit, Mort à Crédit, pour moi, est un texte à, à découvrir et même pour ceux qui ne connaissent pas réellement Céline, je vous le conseille. Je vous conseille d'aller lire Guerre avant de lire Voyage au bout de la nuit qui est un pavé et qui est assez acerbe comme texte voilà, donc, guerre de Louis-Ferdinand Céline, et il y a eu récemment l'apparition de Londres, le second tome, on va dire, de la trilogie. Non, même pas, c'est même pas la trilogie, on, on attend encore de voir. Néanmoins, Londres vient aussi de paraître, je ne l'ai pas encore lu, peut-être pour le 2023. Et il y avait d'autres, il y avait d'autres, oui, il y avait il y avait le texte d'Averroès que j'ai que j'ai partagé sur mon compte Instagram un texte très riche très important chez les éditions Alborac je laisserai tous tous les titres en lien euh, en bas de la vidéo et vous allez le trouver ce texte qui est très riche si vous si vous vous intéressez à Averroès allez le lire il y avait aussi les croisades vues par les arabes de Ami Alouf texte très riche, très dense. Historiquement, c'est bien, bien les sources sont bien citées, il y a vraiment de la recherche derrière. Ça donne une nouvelle, une nouvelle vision, une opinion inédite sur, sur, sur les croisades qui, sont, qui ne sont plus racontées, plus narrées par les par les croisés, par les francs. Mais par les Arabes, par les musulmans, et ça, ça change radicalement. C'est passionnant, c'est passionnant pour ceux qui s'y intéressent. Moi, personnellement, ça m'intéresse et j'ai bien aimé cette cette lecture. Il m'a fait un petit peu oublier deux coups de gueule, on va dire euh, de 2023. Et vous allez les voir après. Ensuite, il y avait aussi euh, des textes comme euh, des comics, Killing Jock Batman Killing Joke et Watchmen de Alan Moore. Deux textes, plutôt deux comics très très très profonds. C'est très profond, c'est très profond les glandeurs. Et bon, c'est des comics des années 80. Donc l'âge d'or, on va dire, des comics de DC, bien sûr. Je parle de DC. C'est riche voilà je vous invite à intégrer ce monde j'ai aussi lu les vendeurs Berserk de Kantaromiura voilà euh, c'est Berserk 42 tomes ou 41 tomes bon je n'ai pas encore atteint la fin mais j'ai lu normalement le tome 31 32 j'y suis presque voilà c'est aussi un texte intéressant Il y avait Pulp de Bukowski, il y avait Le Manifeste des Communistes, Le Joueur de Dostoevsky. Voilà, c'est des textes qui sont qualitativement bons. Mais les trois livres que j'ai cités, à savoir Guerre de Céline, La Grammaire de Civilisation de Brodel et Les Faux Monnayeurs de Gide, sont pour moi... Les livres qui se sont le plus démarqués durant cette année. Voilà. C'est des livres qui, qui m'ont apporté énormément, ne serait-ce qu'au niveau intellectuel. Voilà. Maintenant, les glandeurs, nous allons passer à mon flop 3. On va commencer, les glandeurs, par le pire livre que j'ai lu en 2022. C'est tout... « L'histoire du monde » par Guillaume Migaud. C'était de la merde. C'était un texte qui avait la prétention de résumer l'histoire mondiale, un peu comme Brodel, sauf que c'est de la merde, en 300 pages. Il voulait résumer l'histoire mondiale en 300 pages. Bon, c'est peut-être faisable. Je ne dis pas le, je ne dis pas le contraire. Néanmoins, c'est bourré, bourré de subjectivité, bourré de malhonnêteté intellectuelle, que ça devient pesant. C'était pesant comme lecture et je, je n'ai pas pu la terminer cette lecture, je, je vous le dis carrément. Hein. Arrivé à un certain, un certain passage, je suis arrivé à un certain passage où la haine... L'auteur, son aversion envers l'islam, envers le monde musulman, envers les Arabes, était tellement flagrant que j'ai pas pu continu continuer. Il se dit historien, il se dit intellectuel, il n'arrive pas à, à, on va dire, à, à cacher. Mais au moins, être intellectuellement juste intègre dans, ses, dans sa pensée, intègre dans ses, son argumentaire, c'est qu'il y a vraiment un souci. Maintenant, on va parler de deux autres textes qui m'ont déçu. Et ces deux livres, Les grandeurs, ont un titre très connu quand même. C'est des titres connus qui reviennent, qui sont attachés à la pop culture, ne serait-ce que le, pro, le premier que je vais citer l'attrape-cœur de Gilly Salinger qui ne le connaît pas ne serait-ce que pour le, la polémique je m'attendais à lire un livre poignant, un livre profond, un livre qui apporte énormément à la littérature mais je suis désolé c'est d'une vacuité vertigineuse j'ai pas pu j'ai pas pu comprendre tout l'engouement a eu durant sa parution c'est vraiment je sais pas je ne sais pas dites moi peut-être que j'ai lu la mauvaise version peut-être que ma traduction était pétée. je sais pas je ne sais pas le deuxième livre ou troisième si vous voulez c'est ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de harper lee attention là, je vais, je vais m'expliquer le texte. Il est bien. C'est un bon livre, on va dire. même. Mais, ce qui m'a déçu, c'est comme toujours l'engouement, le titre. Lorsqu'on prend un texte comme ça, « Ne tirez pas sur l'oiseau au cœur », tout ce qu'il y a derrière, comme débat, comme pub, on se dit que ce livre va changer notre, euh, pas notre vie. Les livres qui changent la vie, il y en a peu. Mais on va, on va dire qu'il va changer quelque chose en nous. Eh ben non, ne tirez pas sur l'oiseau mon cœur. Il est un texte très simple. Il m'a un petit peu rappelé le bruit de le bruit, la fureur de William Faulkner. Texte très connu, repris par plusieurs intellectuels, par plusieurs penseurs et, et, et écrivains. Mais un livre voilà. on passe on rentre dedans et on ressort comme si de rien n'était et c'est mon problème avec ces livres là c'est lorsque je passe du temps à les lire, à les décortiquer à les comprendre et qu'à la fin il n'y a rien ça m'énerve, ça me fout les boules et lorsque ça me fout les boules je les note comme des livres pas cet Excusez-moi pour ne pas dire le mot que vous connaissez très bien, Un livre de merde. Mais voilà, voilà, c'est des livres que euh, qui m'ont dit, qui m'ont énormément déçu. Je m'attendais à beaucoup, mais voilà, ça arrive. Hein. Il y a plein de livres qui sont qui sont comme ça, on va dire maudits de la sorte. Ils nous maudissent en même temps. Néanmoins mon flop 3 reste quand même qualitativement supérieur à celui de l'année l'année dernière sauf toute l'histoire du monde de Guillaume Bigot non C ça invite à l'autodafé voilà les vendeurs j'espère que cette vidéo va vous donner envie de découvrir d'autres livres d'autres textes d'autres auteurs et dites-moi dans les commentaires, quel est votre top 3 flop 3 livresque de 2022 Et comme toujours, prenez soin de vous les glandeurs et que la passion soit avec vous. A plus